Imaginez un monde sans frontières, sans compétition, de liberté, d'amour et la possibilité d'unir toutes vos compétences et vos produits, puis les vendre dans un seul et même endroit. Pensez aussi à l'avenir de vos enfants, car c'est aussi la première plateforme qui vous permet de créer votre emploi en ligne sans trop d'efforts et sans compétences techniques. Vous vous en doutez bien, je parle de la plateforme des entrepreneurs Buan et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter le commerce de 10 entrepreneuses fortement impliquées dans leurs projets et qui ont besoin de votre soutien. De notre soutien. Rappelez-vous ce que dit Zach. Soutenez les entreprises de vos frères pendant leur période incubatoire. Apportez votre contribution à leur développement. C'est la seule façon de grandir l'Afrique. Ou encore, moi-même. Essayez d'avancer de, de, de, vers le bien, de, vers l'amour, vers la cohésion, vers le partage. On a le, me, la, le meilleur des enseignements. Le prophète, Asselme, il a dit, aimez-vous, arrêtez de vous envier. Et concurrencez-vous dans le bien. Et soyons soudés. Voilà Et soyez actifs. Et puis les fêtes approchent. Donc soutenez-les en commentaire. Profitez des prix attractifs accessibles à tous. Et partagez la publication avec vos amis et vos proches. Soyons unis, c'est parti. Jennifer, fondatrice de la marque Les Petits Bambins.fr, vous propose une large gamme de jeux, jouets, livres, loisirs créatifs pour vos loulous et ce, dès l'âge de 2 ans. Il ne reste plus que quelques jours pour profiter de l'offre printemps, afin de bénéficier des frais de port offerts. Via son site, Jennifer a mis à votre disposition des e-magazines que vous pourrez télécharger gratuitement. Et toi ma poupette, qu'est-ce que tu as choisi ben, Moi, j'aime tous les jeux, les jeux de garçons et les jeux de filles. <rire> Tapez un en commentaire pour soutenir Jennifer. Sukaina, conseillère en images et fondatrice de la marque Sukaina Collection, vous propose du prêt-à-porter femme, maquillage, accessoires et de la lingerie. Via son site en ligne, sukainacollection.fr, vous trouverez aussi des collections pour toutes les saisons et pour tous les budgets. Disponible et professionnel, Sukaina vous propose aussi un service relooking 100% gratuit car son but principal est de vous rapprocher au plus près de la mode. Et toi Christina, qu'est-ce que t'en penses <rire> Et oui c'est excellent, allez soutenez Sukaina en tapant deux dans les commentaires. Nas, fondatrice de la marque Nasland, propose la personnalisation de tasses, bols, toiles, doudous, accessoires. Bref, vous l'avez compris, elle peut travailler sur tous les supports, le tout à moindre coût. Offrez un cadeau original est prêt en seulement 2-3 jours. Nass est une femme très créative et très professionnelle. Elle prévoit un concours pour le mois du ramadan. Alors contactez-la et restez connectés. Tapez 3 en commentaire pour soutenir Nass. Vanessa, fondatrice de la marque Souvenir Création, comme son nom l'indique, propose des créations personnalisées et des packs bien garnis. Donc si vous souhaitez offrir un coffret de naissance mariage, coffret pour l'Aïd et même de la décoration intérieure, contactez Vanessa, qui est toujours disponible, souriante et très professionnelle. Vanessa organise régulièrement des concours. Actuellement, deux sont disponibles sur Facebook. Pour participer et gagner l'une de ses pièces uniques, contactez-la et tapez 4 en commentaire pour soutenir Vanessa. Nour, fondatrice de la marque Shems Kaftan, propose pour vos soirées et vos fêtes des Kaftan et Takshita. Au prix vraiment, vraiment, mais vraiment pas cher du tout. Pour vous donner une ordre d'idée, vous retrouverez chez Nour les mêmes prix que les commerçants au Maroc. Et ce n'est pas tout. Déjà que les prix sont bas, elle propose 30% de remise supplémentaire sur ses robes. Bon, je vous en dis pas plus, contactez Nour et tapez 5 en commentaire pour la soutenir. Kadi, fondatrice de la marque k modesty propose de très belles robes de qualité qui allient la mode à la pudeur. Mesdames, Caddy vous propose des tailles allant jusqu'au 48 au prix très accessible. Et les colis sont expédiés sous 24 heures. Laissez-vous séduire par la finesse et l'originalité de sa collection. Contactez au plus vite Caddy et tapez 6 en commentaire pour la soutenir. Ayat, spécialiste du cheveu et fondatrice de la marque Malice, vous proposez, mesdames, messieurs, mais aussi professionnels de la coiffure, des produits pour lisser vos cheveux sans molle, aux normes européennes et compatibles aussi sur les cheveux des femmes enceintes ainsi qu'aux enfants. Oui, mesdames, vous avez bien entendu, ce sont des produits d'exception disponibles sur le site lissagemalice.com et compatibles sur tout type de cheveux. Alors n'attendez plus, contactez Ayat et tapez 7 en commentaire si vous êtes intéressé et pour la soutenir. Oum fondatrice de la marque Soleil D-In, vous propose des produits islamiques, des hijabs pour femmes, mais aussi pour enfants dès l'âge de 2 ans, des veilleuses coraniques, et même des parfums et des produits 100% naturels. Si vous recherchez des hijabs faciles à enfiler et à prix de gros, je vous recommande vivement Oum Soayl. Voici une petite démo. Vous voyez, c'est simple. Contactez Oumso Ail pour en savoir plus sur ses produits et tapez 8 en commentaire pour la soutenir. Ilal Adab, fondatrice de la marque Ilal Adab, conseillère, vendeuse et coiffure, propose des produits cosmétiques, des bijoux en plaqué or et en argent de haute qualité et sous garantie, des bijoux fantaisie, de la lingerie de luxe, du musc Tahara, plein d'accessoires, porte-clés, pinceaux, kit manucure et même des produits ménagers professionnels. Voyez-vous, vous trouverez forcément votre bonheur chez Ilaladab. D'ailleurs, le musc Tahara est actuellement en promotion chez elle. Donc contactez-la et tapez 9 en commentaire pour la soutenir. Nathalie, graphiste professionnelle et créatrice de la marque NK CREA, propose la création de vos logos, vos flyers, vos cartes de visite à prix attractif. Le point fort de nk c'est la possibilité d'avoir plusieurs produits ou produits numériques tels que des logos, affiches, cartes de visite, etc. dans un seul et même pack. Vous ferez donc de très bonnes économies. Pour en savoir plus, contactez sans attendre Nathalie, toujours disponible et professionnelle, et tapez 10 dans les commentaires pour la soutenir. Voilà, si cette vidéo vous plaît, dites-le-moi en commentaire, ainsi j'en ferai régulièrement et avec plaisir pour soutenir d'autres entrepreneurs et entrepreneuses. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, j'ai réalisé une formation que j'offre gratuitement. Cliquez sur le lien en description pour vous inscrire, ou dites-le-moi en commentaire, je vous enverrai un message privé. Vous savez désormais qu'il est important de s'unir pour évoluer ensemble, alors je vous prie d'au moins partager la vidéo, cliquez sur j'aime, prenez soin de vous, et on avance ensemble Avez-vous déjà remarqué que quand un Africain se bat pour se distinguer dans un domaine, il ne reçoit généralement aucun soutien de ses compatriotes jusqu'à ce qu'il réussisse Mais tu étais où quand il avait besoin de soutien Besoin de visibilité, d'encouragement, de partage Quand il faut soutenir quelqu'un ouvertement, propager de la bonne réputation, partager son entreprise sur Facebook pour qu'il ait plus de clients. C'est maintenant qu'il faut qu'on soit tous ensemble main dans la main. Renoir, Rebeu, tout ce que vous voulez. Musulmans, tous ensemble l'autre il vend du maquillage l'autre euh, l'autre il a de la concurrence au lieu de s'entraider au lieu de s'échanger les réseaux les clients tout ça machinana. non je veux tout pour moi rien pour l'autre c'est n'importe quoi c'est pas comme ça que ça marche voilà c'est pas comme ça que ça marche alors aujourd'hui il faut bouger aujourd'hui il faut se donner main dans la main passer le message à tout le monde la cohésion l'unité tous ensemble voilà que ce soit dans le monde associatif politique n'importe quoi n'importe où il faut qu'on soit tous ensemble quand un frère il est en galère on va l'aider quand une sœur elle est en galère on va l'aider on ferme pas les yeux